Les médias-fiches comparent Movly et Powtoon. Les logiciels Movly et Powtoon permettent de s'enregistrer et de superposer une musique de fond avec une voix off. Powtoon propose une banque de sons préenregistrés, en version gratuite ou payante. On peut aussi rythmer son animation avec une musique personnelle ou une voix off. Importer le média depuis son ordinateur avec ces deux logiciels est très simple s'enregistrer également. Dans Potoon, il suffit de cliquer ici pour importer un média et de cliquer là pour enregistrer sa voix. Dans Mouvly, il suffit de cliquer ici pour importer le média et là pour enregistrer sa voix. Dans Mouvly. La capacité de stockage est cependant limitée à une vingtaine de médias, qui comprennent déjà les images. Poto ne propose qu'une seule piste son sur toute la durée de l'animation, mais sur laquelle on peut mixer le volume des deux fichiers, voix off et musique. Movli permet de gérer plusieurs bandes son. Chacune peut être activée au moment voulu et modifiée dans sa durée. Le volume, quant à lui, est modulable sur la droite.